Donc voilà, on a eu une, une coupure assez étrange juste au moment où on, on appelle les gens à réellement euh, faire quelque chose pour faire respecter euh, leur parole, voilà la, la, la parole des peuples français. Donc souvenons-nous. D'abord, d'abord, je c'est indépendant. Ah, c'est indépendant de vos volontés. Donc Marseille, Marseille, aujourd'hui, 200 habitants d'un grand ensemble des quartiers nord sont évacués. Et oui, il faut bien voir et se souvenir que le 5 novembre 2018, l'effondrement d'un immeuble vétuste rue d'Aubagne à Marseille, et eh bien, est la conséquence de la politique immobilière en marche qui commence à porter ses fruits, ses immondes fruits pourris. Voilà, donc souvenons-nous, décret du 13 octobre 2017, donc numéro 2017-1472, relatif à l'aide au logement temporaire, le président de la République impose une baisse des APL et exige des bailleurs de logements sociaux d'en compenser le coût pour les locataires. Ce qui correspond et ce qui a pour résultat 800 millions de pertes pour le secteur essentiel du logement social. Donc il ne faut pas s'étonner que le parc des logements sociaux vétustes soit mal entretenu, vu que la politique actuelle est de retirer des moyens aux bailleurs sociaux. Donc, ce n'est pas une crise, c'est un hold-up. Effectivement, ces gens-là sont des brigands. Ces gens-là, au nom du MEDEF, qui est le syndicat représentatif des grosses entreprises du CAC 40, égorgent les petites et les moyennes entreprises et les commerçants, euh, assomment euh, les, les peuples français de taxes, et ils aimeraient qu'on leur fasse une bise sur, sur les deux fesses. Non, non moi, je ne suis pas le mouvement des gilets jaunes dans leurs revendications, parce que ce sont des revendications qui ne sont pas bonnes pour l'environnement et qui seront donc pas bonnes pour, le, pour, le, pour les peuples. Mais par contre, je comprends tout à fait que les gens ne veuillent plus euh, cautionner d'aucune façon ces iniques politiques asociales. Voilà, donc ces discriques à social Bien avant l'élection de Macron, avec la loi El Khomri, se poursuit aujourd'hui et s'accentue. Et ce n'est pas euh, un mouvement euh, qui, tous les week-ends, euh, ils peuvent faire ça jusqu'en mai 2019, va changer quoi que ce soit. Le 1er décembre, la clique à Macron, ils seront toujours là. Et ils seront peut-être même plus forts que jamais parce qu'ils vont se renforcer dans leur répression violente et on va savoir expliquer que ce sont d'immondes types type d'extrême droite ou d'extrême gauche que, que la démocratie est en danger et, et on dira allez voter contre les extrémismes parce que l'Union Européenne est la garantie contre les extrémismes et donc on voit bien que ces gens là sont en train de complètement nous instrumentaliser contre nous mêmes donc la seule chose à faire c'est de boycotter nous ne sommes pas là pour ces gens là ils, ils mettent leurs urnes, et qu'ils aillent pisser dedans. Nous, nous, ça ne nous concerne plus. Voilà. Donc, c'est pas une crise, un hein, hold-up. Mais aujourd'hui, il y a des choses scandaleuses, mais réellement scandaleuses. En ce qui concerne la scientifique Emmanuelle Amar, qui a rendu publique l'affaire des bébés sans bras dans l'Ain, et un probable lien avec l'emploi de l'anti-épileptique paquines pendant la grossesse des mères de ses enfants. Eh bien, elle et son équipe du Remera, du, du ils sont toujours licenciés. Ils sont licenciés, mais ils sont plus, ils sont licenciés pour l'emploi. Voilà, donc ces gens-là qui sont des lanceurs d'alerte par rapport à un problème sanitaire qui a quand même touché plus de 30 000 enfants, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de bras, mais il y a ceux qui ont des retards mentaux, parce que c est, c est, ce médicament attaque le, le, le système nerveux. Moi aussi j'ai des, re, des retards mentaux, mais ce n'est pas lié à la dépatine. Oui, mais, mais bien sûr, mais on, nous sommes tous descendants et des arriérés. Effectivement, comment, comment peut-on s'opposer ouais. Euh, à des politiques qui, qui ne veulent que notre bien. Mais par contre, moi ce que je constate, c'est que cette, cette scientifique, madame Emmanuelle Hamard, est même qualifiée de menteuse irresponsable par une spécialiste émérite de l'Inserm au sujet des maladies rares. Au sujet des maladies rares, donc sans prendre aux intérêts financiers d'un grand laboratoire pharmaceutique privé, est certainement une maladie rare, euh, voire mortelle. Ça, enfin, je, je pose la question. L'assurance maladie est-elle devenue la réserve financière des industriels de la santé Voilà une autre question qu'elle est bonne. Hein euh, D'où vient notre actuel ministre de la Santé Encore une autre question qu'elle est bonne, Roger Nimot. N'était-elle pas, entre 2008 et 2013, présidente du conseil d'administration de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, euh, l'IRSN Ah ben tiens, c'est étrange. Elle, elle était présidente de l'institut de recherche euh, sur la sûreté nucléaire, la sûreté nucléaire, ça, ça me fait toujours rigoler, c'est un peu comme les soldats de la paix et les banques éthiques, ça, la sûreté nucléaire. pas N'a-t-elle pas aussi occupé le poste de présidente de l'Institut National du Cancer Un cas. <rire> ah ouais, c'est vrai que c'est un cas. Hein. Entre mai 2011 et mars 2016, est-ce que nous ne voyons pas là quelques conflits d'intérêts Est-ce que ce ne sont, sont pas justement les médicaments anticancéreux qui grèvent complètement euh, l'assurance maladie Aujourd'hui, on a des médicaments, moi je le sais, parce que quand ma soeur est morte d'un cancer, elle était infirmière anesthésiste, elle a accepté d'être cobaye. Et j'ai été chercher la boîte de médicaments, dans laquelle je crois il y avait quatre comprimés. Elle était aux alentours de 6 000 euros la boîte. Voilà. Donc il faut bien que les gens comprennent que c'est un hold-up sur notre, sur notre santé, sur nos retraites, sur nos vies. Et qu'aujourd'hui, on est obligé... De vivre dans un environnement pollué et il faudrait dire merci. Il faudrait dire merci et en plus il faudrait euh, euh, défiscaliser et permettre à ceux qui sont responsables, comme les gens du transport routier ou du commerce international. Comment dire ce, ce grand challenge de. De l'économie de la mer, hein. cher à Jacques Attali à Jean-Luc Mélenchon, à tous ces gens qui, qui en bavent de, de la croissance parce qu'ils ils en bouffent, ils il s'en bout c'est les super prédateurs, donc eux c'est bon pour eux. Hein Mélenchon, quand il a touché au niveau de l'Union Européenne, il ne critiquait pas l'Union Européenne. Quand il a été élu député et qui bouffe la première et la deuxième fraction du financement public des partis politiques, hein là tout à coup, il se sent, il se dit « Ah oh, merde, je ne mets plus la cravate, que fait ce drapeau européen dans l'Assemblée Nationale ?» Mais espèce de bouffon Essaye d'avoir un peu de courage politique et démissionne. Et arrête de nous enfumer avec tes conneries. On a voilà. Une question en ligne, oui. c'est Stéphane Durieux Il oui. voudrait bien sortir de la zone euro, mais je ne, je ne sais pas par où il faut passer. Ah bah ben, je t'explique, tu passes par mai 2019 et tu boycottes, tu fais comme moi. Tu veux tu ce, ce, le jour qu'on choisira pour que, pour que tu viennes. Euh, euh, en fin de compte apporter ta voix à cette inique gouvernance où des commissaires non élus désignés par les gouvernements euh, décident de te remettre pour 5 ans du glyphosate et, et, de te passer, euh, et de te passer le... de te tondre euh, des deux côtés et puis après de vendre ta peau et ta viande et bien tu, tu votes plus pour les gens Qu'est-ce que tu vas élire des, des, des, des bergers euh, bouchés Moi je n'élis pas de bergers bouchés, moi personnellement je suis anarchiste, je ne vais élire personne. Moi je pense qu'aujourd'hui les gens, ils l'ont montré, les, les, les Français qui sont intelligents. Ils ont été plus de 6 sur 10 du corps électoral à refuser d'aller voter pour les guignols, tous les guignols de l'Assemblée nationale au deuxième tour des législatives. Donc moi, je ne suis pas méprisant vis-à-vis -vis du peuple. Moi, je suis pas comme Jean-Luc Mélenchon, euh, avec un mépris de classe vis-à-vis euh, -vis du peuple. Le peuple a parfaitement compris qui est qui et, ce qu est, et le mauvais sort qu'on veut lui faire. Donc, madame Agnès Buzin. Ne considère-t-elle pas que les liens entre experts et laboratoires sont des gages de compétence Eh bien oui. Madame Buzyn, dans une interview, elle dit que les experts, quand les experts travaillent avec les laboratoires, c'est un gage de compétence. Donc on voit bien que même aujourd'hui, le conflit d'intérêts patent est présenté comme une qualité. Donc le travailleur, enfin... L'esclave salarié, euh, on lui demande pas tant d'être compétent que d'être servile. L'expert, on ne lui demande pas d'être indépendant, on lui demande d'être bien en relation avec les laboratoires pharmaceutiques parce que au moins, il sait de quoi il parle et il sait d'où vient sa gamelle. Voilà, donc, la République française n'a-t-elle pas pour origine l'abolition de tous les privilèges Eh bien si, la République française a pour origine l'abolition de tous les privilèges. Et aujourd'hui... Eh bien, effectivement, il faut s'attaquer aux privilèges. Mais qu'est-ce qu'on a On a des notables qui sont les privilégiés républicains. On a des gens qui s'allouent euh, et qui allouent à leurs proches, euh, comme ça, comme euh, bah, Mme Macron. Elle est quoi Elle était élue par qui on, on va lui allouer de, de l'argent public. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Euh, moi, j'en je, ai marre de financer la, la cour d'un prince président. Je suis contre le présidentialisme. Mais attention, aujourd'hui... Soyons indignés, mais est-ce qu'on est, qu est indigné par rapport à Matthew Edge, euh, ce jeune britannique de 31 ans, chercheur et étudiant, qui a été condamné par espionnage aux Émirats Arabes Unis Les Émirats Arabes Unis qui font partie de la coalition avec l'Arabie Saoudite, qui bombarde le pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Hein euh, Faut-il exfiltrer Carlos Ghosn Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, pris dans les filet jaune euh, de la justice fiscale nippone. Question, hein euh, Quid des hauts fonctionnaires européens soumis à des régimes fiscaux parfois aussi légers que ceux des armateurs grecs Bonne question Quid du sort d'Oleg Sensov, cinéaste arrêté chez lui en mai 2014, dont on n'a aucune nouvelle et qui serait peut-être mort après plus de 100 jours de grève de la faim Quid du romancier turc Ahmet Altan, condamné à perpétuité en Turquie Quid du corps démembré du journaliste Jamal Khashoggi Encore des questions, toujours des questions. Quid d'Ali quitte Abdullah et que devient Daoud Exigeons la fin rapide du nuisible présidentialisme. Exigeons les démissions immédiates et inconditionnelles des sinistres bouffons, députés potiches et sénateurs planqués du rassemblement insoumis national français. Exigeons la grève générale interprofessionnelle reconductible. Lutter pour la paix civile, ne peut se faire que de manière non-violente et insubordonnée, loin de tous les nuisibles nationalismes. Et là, je vais en profiter pour saluer un mouvement congolais, la Lucha, un mouvement non-violent, qui veut la paix et qui prépare la paix. Malheureusement, euh, deux étudiants ont été tués euh, mi-novembre 2018, euh, deux étudiants en sciences, qui faisaient partie de ce mouvement, la Lucha, euh, au Congo le Congo, il faut que les gens sachent, euh, une, une guerre euh, interne, civile, plus de 6 millions de morts, tu vois, la, la Shoah, c'est quand même, euh, avec les, les Roms, les Juifs, tout ça, c'est plus de 6 millions de gens qui sont passés dans des camps d'extermination, hein, euh, voilà, moi je ne fais pas partie euh, de la mouvance soralienne euh, ou révisionniste, non, non, ça existait, et bien au Congo, oui, il y a plus de 6 millions de morts, ouais, pour le coltan, pour. Euh, pour notre petit confort, pour nos petites fesses. Mais bon, effectivement, c'est peut-être pas une revendication. Tous les jours, n'oublions pas qu'il y a quand même 100 000 personnes sur Terre qui meurent de faim. Donc, on ne parle pas des gens qui meurent de confier, de faim. Miam miam Il y a plus de 2 milliards d'hommes qui en permanence ont faim sur Terre et ont soif et n'ont pas accès à l'eau potable. Donc voilà. Dire bonjour de manière fraternelle à des frères congolais qui luttent de manière non violente pour instituer la démocratie en Afrique. Je leur dis oui. Je leur dis salut fraternel et interpopulaire. Parce que malheureusement, de temps en temps, ils ont des propos nationalistes. Et aujourd'hui, la peste soit des nationalistes. Ce rassemblement national est nationaliste. Cette France insoumise est nationaliste. La peste soit des nationalistes, de tous les nationalistes. Il n'y a pas de bon nationalisme. Aujourd'hui, les peuples savent que la condition de la paix... Moi, je n'ai jamais rencontré un russe, un américain, qui veut la guerre avec moi. Même un Iranien, même un Saoudien. Les peuples ne veulent pas se déclarer la guerre. Ce sont les États-nations qui déclarent les guerres. Et pourquoi est-ce qu'ils déclarent les guerres Parce que pour les profits de transnationales, point barre. Les peuples, eux, sont pour la paix. Je ne connais pas un peuple qui n'est pas pour la paix. C'était le point de départ, de, justement, de la République en 1780. Exactement. Tu as Et... survolé un petit peu l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Moi, je voudrais, en plus de ce que tu as dit, remercier la révolution industrielle qui nous a précipité dans l'époque qu'on vit actuellement. Voilà. Alors, la, la, la remercier étant donné qu'un moteur peut devenir un frein, le fameux frein moteur. C'est-à-dire que ce qui fut effectivement euh, un... Un moteur euh, pour, hein. pour, pour l'humanité euh, est aujourd'hui euh, extrêmement nuisible. Donc, les, le seul qui a pensé euh, la viabilité d'un monde futur, c'est un Français qui s'appelle François Partant, qui est le père de la décroissance. Eh ben non, euh, oublions, euh, c'est pas ni Ruffin, euh, ils n'ont rien à voir avec la décroissance, ces gens-là, ce sont des guignols médiatiques. Non, non, François Partant. Lui a réellement expliqué ce qu'est la décroissance. Et la décroissance, ce n'est pas un, un, un retour en arrière. Au contraire, pour sortir, par exemple, du nucléaire, il faudra plus d'ingénieurs et de scientifiques que pour y rester. Mais pour y rester au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'il faut voir ce qui s'est passé le 11 mars euh, 2011 au Japon, à Fukushima, ou ce qui s'est passé fin avril euh, 1986 Fukushima, mon amour. En Ukraine, en Ukraine. Eh bien, C'est directement lié aux ignobles politiques internationales et notamment à l'ONU. L'ONU, son agence la plus haute dans son organigramme, s'appelle l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et dans ses statuts, l'article numéro 2 stipule qu'elle va se, se dépêcher, dater le développement et la croissance euh, du nucléaire dans le monde pour la santé la prospérité et la paix dans le monde entier. Et donc c'est avec de, de ce genre de criminel mensonge internationaliste qu'on arrive à dresser les peuples les uns contre les autres. Et on dit aux peuples qui appartiennent au territoire français tu es français, vive la France, la grandeur de la France. Mais non tu es français, vive la culture française, euh, vive le croissant au beurre, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, vive, vive le pinard, mais, mais ne racontons pas de bêtises, euh, la grandeur de la France, qu'est-ce que c'est C'est rien du tout, c'est rien du tout, cette armée de métier. Il faut, il faut la mettre à bas, la République, il faut la mettre à bas, vu qu'elle a recréé des privilèges, elle devait les abolir, donc à bas la République, à bas les armées de métier. Il faut, il faut réellement qu'il y ait une défense civile, et, et là, imagine, avec, si tu supprimes par exemple les, les arsenaux thermonucléaires terroristes, tu économises 4 à 5 milliards d'euros tous les ans. T'imagines le nombre de bombardiers d'eau que tu peux acheter, et ce qui fait que les feux de forêt en été, le problème est réglé. Alors, il te pose problème. une question. Oui. Il te pose une question. Il, il me pose quoi comme question pas eh ben Justement, je pas entendu. Viens poser ta question au micro, s'il te plaît. Non, non. La question. La question. La question. <rire> il reviendra. Il reviendra. Donc c'est important de comprendre que rien n'est inéluctable et que ça sert à rien les collapsologues de fesses qui te disent « le monde est fini, c'est la fin du monde, euh, on est tous morts ». Mais c'est de la merde Les solutions elles existent Les solutions existent c'est la fin du mois Oui, effectivement, mais, mais la réalité c'est que les solutions existent et ces solutions, c'est la répartition L'argent n'existe que parce qu'il y a du travail. Aujourd'hui, on éloigne des gens compétents du monde du travail. Moi, par exemple, hein, j'ai d'immenses compétences, mais je suis éloigné artificiellement du monde du travail parce que j'ai aucune servilité, j'ai les, serv... les... les vertèbres du dos profondément soudées, ce qui fait que je peux m'incliner devant personne. Donc, c'est rédhibitoire hein, dans le système actuel. Et on éloigne des... des gens du travail, tout simplement, parce que les gains de productivité font qu'on a besoin de moins en moins de travailleurs. Voilà, on a besoin de quelques scientifiques, de techniciens, et on aura de moins en moins besoin, je dirais, de, de, de gens qui sont OS, donc dans la pure production, parce qu'ils seront remplacés par des robots qui, eux, génèrent des revenus, mais ne payent aucune cotisation sociale. Et donc, le, la, la grande arnaque de, de, de dire aux gens que dorénavant, il ne vont toucher que le net et on va retirer le brut, c'est une arnaque criminelle. Parce qu'il faut bien voir que le net, c'est ce avec quoi tu vas vivre, euh, ton mois, tu vas payer ton loyer, tu vas, tu vas, tu vas te nourrir. Par contre, le brut, eh bien, c'est ce, ce que tu vas payer pour plus tard avoir une retraite par répartition, pour ta santé, pour tout ce qui est en train d'être détruit. Parce que tout cela, ça représente des capitaux énormes. Et donc l'État se sert dans, dans les caisses de nos cotisations et nous retire, tout naturellement, parce que si cet argent. Euh, ah, oui. Si, si cet argent. Est-ce que je suis bien cadré Voilà. J'ai mon, mon ami euh, Marc qui va euh, euh, s'accenter quelques moments. Donc, je tiens le portable tout, tout en vous parlant. Voilà. Donc, effectivement, quand, quand je disais c'est pas une crise, c'est un hold-up, c'est que la disparition des CHSCT, euh, toute cette politique, toute cette. Cette, cette blisterique, cette guerre euh, asociale et asymétrique qui est menée depuis l'élection du candidat du MEDEF, eh bien, elle, non seulement elle va se poursuivre et s'accentuer, parce qu'elle est planifiée, il n'y a aucun hasard. Donc le seul moyen de sortir de là, c'est de les laisser seuls face à eux-mêmes. Tous les états-majors politiques, tous les états-majors syndicaux, et tous ces machins, eh bien oui, je suis obligé pour une fois d'être d'accord avec le général de Gaulle. L'Union européenne, l'OTAN, c'est des machins extrêmement dangereux, extrêmement nuisibles, mais on doit les laisser là où ils sont. On ne doit pas participer à leur pseudo-élection de, de leur inique gouvernance, parce qu'il ne s'agit pas de démocratie. Donc, pour défendre la démocratie, il faut être démocrate. Et pour être démocrate, il faut être pour la liberté d'expression. Oui, je ne suis pas portugais, je suis beurre, je suis beurre voilà. voilà. Donc, moi, la revendication nationaliste, je, je suis contre. Moi, je ne suis pas français. Moi, je, je suis né en région parisienne, et de fait, j'appartiens, oui, dans, dans, dans le 9-3, le où les gens disent le 9 ah, cube, là, bon lieu, ou la Seine-Saint-Denis, mais quand je suis né en 1960, c'était Paris. Parce que ah. aujourd'hui, avec le Grand Paris, on revient à ce qui existait, à une situation antérieure, voilà. Et donc le 9-3, ça a été créé après les années 60. C'est pas comme certain, dans 7 0 Oui, oui, mais comprenons bien, rien n'est inéluctable. La France était à genoux en 45. Il y a beaucoup de gens qui avaient faim. Les infrastructures étaient détruites. Et on a créé la sécurité sociale. Aujourd'hui, on vit les deux fesses dans le coton, et il faudrait tout détruire. Mais de qui se moque-t-on eh bien je vais vous dire une chose on ne peut pas se moquer des peuples français parce qu'ils sont fort bien compris ce, comment on voulait les cuisiner et donc moi je me dissocie du mouvement gilet jaune par ses revendications d'origine mais par contre je suis solidaire de toutes les personnes qui demandent la fin du présidentialisme la fin de la 5 république la fin de la république, la fin des armées de métier et qui réclament des communes libres, autogestionnaires qui se fédéreront pour arriver effectivement à un monde qui n'a jamais existé, à un monde où la démocratie sera directe, où les élections se feront à la proportionnelle réelle avec le vote de tous les résidents. De tous les résidents. Point barre et c'est sur ces bonnes paroles que je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour l'émission Radar numéro 67. Je veux faire un petit coucou à Daniel Clément Cornu qui vient de nous Ah, nous Daniel, Daniel Clément, je te, je te bah si, bah tu, nous, tu nous rejoins sur la fin, mais tu peux regarder nos émissions en différé à la fois sur notre page YouTube et aussi sur la page Facebook si elle passe pas aux oubliettes comme notre émission 42 du 15 mars 2018. Alors, cette fois, on a été coupé en deux. Ah, on a coupé en deux cette fois. À la semaine prochaine!